Et voici les petites trouvailles que j'ai trouvées cette semaine dans l'Open Hardware. Alors euh, on va commencer avec G6EJD, alors qui est euh, quelqu'un qui fait euh, pas mal de vidéos euh, assez en profondeur sur le SP32. Et euh, j'ai connu sa chaîne par rapport à son projet euh, d'afficheur météo euh, sur ePaper. Donc c'est un projet assez sympa à faire, dans le sens où c'est relativement simple. Et euh, il fonctionne sur batterie. Donc l'avantage, c'est qu'on peut avoir un afficheur météo qui euh, va chercher la météo, je crois que c'est toutes les heures. Et euh, l'afficher sur un grand écran e-paper. Alors il y, a, il y a un code pour utiliser des écrans de taille différentes. Et euh, il est disponible en plusieurs langues grâce à moi en fait. Parce que j'ai fait la langue en français et j'ai fait un système de façon à qu'il n'y ait qu'un seul fichier qui, où y les, le il y a le texte. C'est fait qu'il n'y a pas besoin de modifier le code pour afficher le texte. Alors après, j'ai dû un peu bricoler pour placer le texte aux bons endroits. Donc dans certains endroits, il faut dire, lui donner une position. Et donc, euh, là, il a fait une vidéo sur comment mettre euh, un BME 280 en veille. Alors, le BME 280, il s'agit d'un capteur, euh, je météo, dans le sens où il est capable de mesurer la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Alors, perso, euh, moi, j'en ai trois qui fonctionnent euh, en LoRa chez moi pour euh, faire des tests, pour euh, apprendre à utiliser The Thing Network. Et euh, bah, ça marche plutôt bien. Après, j'ai pas fait de référence... Euh, vraiment entre les valeurs donc si ça se trouve il y a un décalage au niveau de la température mais un truc que j'ai pas fait c'est les mettre en veille parce que mon code il est très rudimentaire et dans cette vidéo il explique comment euh, envoyer une instruction euh, au capteur de façon à qu'ils se mettent en veille donc c'est très intéressant si vous voulez faire des capteurs euh, météo qui marchent sur batterie euh, je vous conseille de regarder cette vidéo donc il explique un peu ce que c'est comme capteur, euh, les différents modes de veille. Donc c'est assez détaillé. Il explique même comment on utilisait plusieurs capteurs sur une seule carte. Euh, donc là, il les utilise sur des ESP32, mais j'imagine que hein, ça marche tout aussi bien sur n'importe quelle carte. Suivant, alors euh, je vais vous parler de Peter Misenko. Donc euh, son pseudo c'est Bobricius, Et euh, il a euh, fait deux projets qui m'intéressent beaucoup. Euh, un, c'est un communicateur euh, LoRa. Donc le principe, euh, c'est de pouvoir s'envoyer des messages textuels euh, euh, par radio. Et euh, l'avantage de LoRa, c'est sa portée. Et donc euh, là, ce qu'il a fait, c'est un espèce de communicateur avec un clavier et euh, du LoRa. Donc euh, il a mis son projet euh, sur Hackaday. Euh, il me semble d'ailleurs qu'il euh, est, euh, est en lice pour être dans euh, les hack Day Price 2020. Donc euh, si vous aimez le projet, n'hésitez pas à lui mettre un like. Ça lui permettra d'être mieux placé. Euh, il en a fait plusieurs versions. Euh, J'aime beaucoup la version en mode euh, montre. Je me dis, ça pourrait être euh, intéressant. Euh... Bon, évidemment, ça va pas l'air si simple que ça à fabriquer, même s'il y a tous les plans apparemment. Alors c'est basé sur un SamD21, ce qui, si je dis pas de bêtises, est un R ARM Cortex. Suspense, C'est ça, ARM Cortex M0. Et euh, dessus, on a un écran TFT. Bon Le mieux, c'est que je vous montre la démo. Donc euh, il en a vraiment fait plusieurs versions. Alors, j'aime beaucoup ce, celui avec le. Comment on dit Faceplate. Euh, enfin, la plaque en découpée, sûrement avec une CNC. J'imagine, du moins. Donc, ça donne vraiment un look vachement cool. Bon, après, là, c'est moins une version portative euh, qu'une version. Euh, enfin, tout est relatif. Donc ça peut être un bon système pour pouvoir communiquer à plusieurs euh, quand on n'a pas accès à des réseaux. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'endroits où on n'a pas accès à, à une, une connexion téléphonique. Mais bon, je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Et deuxième projet que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette mini console. Je vous en ai parlé de Tiny Joypad. Et en fait, c'est sa version du Tiny Joypad. Donc, le principe, c'est qu'il a utilisé deux PCB pour faire un espèce de sandwich. Donc, le deuxième, celui qu'on voit actuellement, il est juste là pour la décoration, en fait. Et euh, là où il a été plutôt malin, c'est. Euh est-ce qu'on le voit C'est le microcontrôleur et en fait, il l'a mis sur des petites cartouches. Ce qui fait qu'on peut changer de jeu en changeant de cartouche. On peut même imaginer en faire une utilisation différente en fait en mettant une cartouche, par exemple, pour faire un badge. un badge. On, pourrait, on peut faire une cartouche qui afficherait le nom, le prénom. Ou euh, si on a l'imagination, on peut faire une cartouche avec un périphérique I2C euh, dessus. Donc par exemple, un capteur de température, et ça ferait euh, bah, le capteur BME280, ça sera un bon candidat. intégré à la cartouche qui euh, afficherait euh, sur l'écran euh, la température, tout ça, tout ça. Donc, euh, pareil, il a documenté complètement ce projet. Euh, bah, tiens, il était en lice pour l'Akkadei Price 2019 avec. Il a documenté ce projet sur Akkadei. Il y a les euh, schémas et tout qui sont disponibles. Donc, c'est un projet euh, assez sympa, vraiment joli, euh, la tête que ça donne. Mais, en soi, ça reste... Euh, bon, c'est pas si compliqué à faire. Mais euh, là il y a Electronube euh, qui euh, a lui aussi fait une espèce de déclinaison de cette console. Alors c'est pas exactement la même vu que euh, sur la sienne il y a 4 boutons euh, de déplacement et un bouton d'action. Alors que sur celle là il y a deux boutons de déplacement et un bouton d'action. Mais euh, après, c'est relativement. Ça a l'air d'être plus simple à faire à la version d'Electronoub, surtout qu'il a so extrêmement bien a fait... documenté tout ça dans sa vidéo. Donc, il y a vraiment toutes les explications. Alors, il n'y a pas exactement les mêmes jeux, d'ailleurs. Donc, euh, je sais qu'il cite Tiny Joypad. Euh... Dans. Euh... Donc, euh, à mon avis. Euh... Vu que c'est pas exactement la même façon de faire fonctionner les boutons, aussi, il me semble. Donc euh, les jeux sont pas forcément compatibles entre les deux. Et euh, ce qui est intéressant avec cette version, c'est qu'on s'approche plus euh, de l'idée d'un badge. Euh, c'est pour être intéressant euh, comme idée, enfin, des badges. Je sais pas après euh, le temps. Euh, le temps de fonctionnement que ça peut avoir sur une pile bouton. Bon, si vous vous intéressez aux mini consoles comme ça, à base d'Atitini et d'écran OLED, c'est une variation de ce concept. Et ici, c est, c est, c est, tout est documenté, donc c'est assez sympa. Ah, il y a juste un truc, c'est à la fin il explique comment le programmer avec un Arduino. Euh, il y a notre méthode pour programmer ces puces, c'est d'utiliser un programmateur. Euh... c'est un USP... USB-ASP. Euh... montré. Donc ce qui est pas mal avec l'USB-ASP, euh, c'est qu'on n'a pas besoin de lui dire. Euh... On sait pas cette version-là qu'on vous trouverait. Ça sera plutôt la version comme ça. Donc ce qui est intéressant avec ces programmeurs, c'est qu'il n'y a pas besoin de lui dire le port com, euh, enfin le port série. Donc euh, ça permet de programmer euh, la puce euh, directement. Par contre, euh, sur sa version, il a mis les broches euh, en ligne. Alors que pour le programmer, ça peut être... Euh, c'est plus, euh, voilà, les broches, elles sont comme ça d'origine sur l'USB ASP si vous regardez. Alors il faut avoir l'adaptateur avec AVR c'est AVR ISP, ça c'était la blague, parce que quand je l'avais acheté, je n'avais pas acheté ce petit adaptateur qui permet de le brancher directement sur des broches de programmation. Comme cela. Mais, euh, ouais, j'ai travaillé à faire un... suis en train de réfléchir, enfin... J'ai fait un mock-up d'une application qui permettrait, en utilisant l'USB ASP, de, programmer, de changer les jeux juste en cliquant sur un bouton installé. Et euh, ça serait plus compliqué à le faire en passant par un Arduino, parce qu'il faudrait lui préciser quel est son port série. Donc il faudrait détecter où est l'Arduino. Après... Euh un peu l'intérêt de celle-là de console le fait de pouvoir changer de cartouche est vraiment super intéressant pour pouvoir ça transforme ça un peu en une plateforme de, de... enfin une carte de prototypage on va dire je sais pas si c'est vraiment le terme mais ça nous permet de faire des cartouches qui vont faire quelque chose de complètement différent sans avoir à reprogrammer la puce alors ici, on peut changer la puce, mais ces puces-là, c'est une galère impossible à enlever et à remettre. C'est un truc à force de le faire, de casser les broches. Donc, c'est pas non plus le top pour ça. Et donc, sur son site web, il a documenté vraiment tout en détail. D'ailleurs, si vous trouvez qu'il a fait du super boulot, vous pouvez lui faire un don dessus sa page. Alors, suivant, K-Studio. Alors, euh, K-Studio, c'est un revendeur de composants sur lequel on a tendance à tomber si on cherche un peu sur AliExpress et euh, eBay. Il me semble qu'on peut acheter directement sur leur site d'ailleurs. Donc, ils font des cartes assez sympas. J'aime beaucoup le design de leurs cartes, ce côté jaune-noir. Ça donne un petit côté industriel qui est assez classe. Et ils ont sorti, ils ont une chaîne YouTube, ce qui est intéressant parce qu'ils montrent leurs nouveaux produits. Et ils ont sorti un écran arrondi TFT. Donc pour faire des montres. Je trouvais ça assez original. Donc si vous cherchez un écran arrondi comme cela, c'est dispo chez Case Studio. Si vous cherchez sur AliExpress, il y a des chances que vous tombez dessus aussi. Alors je sais pas combien il coûte. Alors c'est Watch. Allez voilà. 12$ dollars quand même. Mais bon. Ça va. Où on était. Ah ici. Alors la Raspberry Pi Foundation nous a sorti un tutoriel Blender. Alors c'est vraiment au niveau débutant débutant. Euh... Enfin ça a été vraiment pensé pour apprendre à. C'est plutôt ici non il n'y a pas le lien. Je... Ah, C'était rpf.io manqué je crois voilà, voilà je le mettrai dans la description comme pour toutes les vidéos je mets tous les liens dans la description. Et donc voilà, c'est un tutoriel pour apprendre Blender, mais c'est vraiment la base, c'est juste déplacer des objets, les agrandir, les redimensionner. Il me semble qu'il y a un petit peu d'animation parce que la tête, elle tourne à la fin. Donc c'est plutôt pensé pour un public assez jeune, mais c'est très court en fait, et ça permet de comprendre les bases de Blender. Alors, encore un lien que je n'ai pas regardé. Euh, Qu'est-ce que c'est ce truc One-bit display. Ah, je m'en souviens. Il me semble que c'est une méthode pour utiliser ces écrans OLED. Mais qu'avec sa méthode, il arrivait à avoir un taux de rafraîchissement qui était assez impressionnant, il me semble. J'ai dû voir, il le... a dû poster une vidéo sur... sur Twitter, parce que là, il n'y a pas de vidéo, du coup, c'est pas très parlant. Enfin bon, c'est une autre bibliothèque pour gérer les écrans OLED. Alors, cette bibliothèque, c'est une bibliothèque faite officiellement par Arduino, qui bosse pas mal sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est une bibliothèque qui permet à partir de capteurs de déduire des informations de ces capteurs. Donc, euh, il semble euh, de y avoir. J'ai pas vu le troisième, c'est quoi Enfin, le, le principe, c'est euh, de pouvoir avoir euh, des espèces euh, d'algorithmes qui permettent, euh, à partir de valeurs des capteurs, d'en déduire une information. Comme euh, le premier exemple, c'est à partir d'un gyroscope de déduire l'orientation euh, d'une carte. Et le deuxième exemple, à partir euh, des valeurs d'un capteur de lumière de de couleur, de donner le nom d'une couleur. Donc je sais pas après si c'est limité à leur système ou alors si c'est réutilisable ailleurs, mais à ma foi, c'est assez intéressant. Suivant. Alors, c'est Technophile qui a fait un, une review. Parce que Sonoff a fait un. Alors, Sonoff, ils font des prises domotiques qui Sont connus parce qu'il y a des ESP8266 dessus et on peut donc les reprogrammer facilement de façon à pouvoir avoir un truc complètement open source niveau programme. Et euh, là, ils ont fait une version pour enfin, ils font sont très connus pour leur contrôleur de prise de courant et ils ont fait une version pour l'USB. Donc, euh, le principe, ça serait de pouvoir allumer et éteindre par exemple un Raspberry Pi. Euh, par le wifi en fait donc ça peut être intéressant c'est pas s'ils sont euh, il est déjà sorti parce que la review est assez récente et euh, plus tant que ça bah, ça se vérifie assez facilement visiblement ouais vu qu'ils le mettent bien en avant alors la question c'est est-ce qu'on peut le reprogrammer <rire> c'est toujours c'est pas forcément parce que c'est son qu'on peut les reprogrammer Donc voilà, peut-être la, la solution pour éteindre et allumer un Raspberry Pi à distance. Et euh, on est bientôt à la fin. Donc euh, nous avons une vidéo d'Andrea Spice, pour pas changé. Euh, qui explique en détail comment les convertisseurs analogiques fonctionnent. Donc le principe c'est euh, d'un convertisseur analogique, c'est d'avoir une... Euh, de pouvoir mesurer la tension euh, sous la forme euh, d'une valeur de 0 à... Ça dépend, euh, le convertisseur après, généralement c'est de 0 à 1024. Ou euh, où euh, 1024 serait la, la tension... Euh, la tension la, la plus haute par rapport à la tension de l'alimentation de la carte. Par exemple, sur un ESP, ça serait 3.3 volts. Et donc ici, il explique en détail comment ça fonctionne, euh, comment savoir euh, s'ils sont de qualité ou pas. Spoiler alert, euh, si vous voulez de la précision là-dedans, il faut utiliser un capteur externe aux cartes. Mais... Euh, après euh, l'utilisation principale que moi j'en fais c'est pour mesurer des potentiomètres. Donc on n'a pas forcément besoin de précision, surtout si on utilise des potentiomètres pour faire du MIDI par exemple, ça va de 0 à 127. Donc il faut déjà diminuer euh, la résolution. Bien que la vidéo explique en détail que la résolution, enfin avoir une grande résolution, ça n'a aucun intérêt si derrière il n'y a pas une grande précision. C'est pas la même chose. C'est qu'on peut avoir une résolution importante en ayant une mauvaise précision et inversement. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis ça dans ma liste, mais il y avait Grace Scott qui a mis une vidéo, donc, que je n'ai pas vue, qui parle... Attendez, je vais mettre le lien dans ma liste de liens, histoire que je ne l'oublie pas. Et donc, je n'ai pas regardé sa vidéo, mais j'avais su un peu sur Twitter ce qu'il est en train de faire. Euh, donc, c'est euh, son objectif, c'est de faire euh, une. Comment c'est euh, Ah en français. <rire> mais moi, bon, j'oublie les mots en français. Une serre euh, automatisée. Donc, euh, les mesures seraient fait, euh, sont, sont faites en avec du LoRa. Il y a une batterie pour tout alimenter en solaire. Et j'imagine qu'à un moment il doit y avoir des moteurs, euh... enfin des pompes plus exactement. Donc il utilise un contrôleur de charge solaire, c'est MPTT, si je dis pas de bêtises. Et une batterie euh, acide, vide acide, batterie à plomb, comme dans les voitures, Est-ce que ça coûte pas cher comme batterie, il me semble que ça résiste plutôt bien dans la durée, après j'y connais rien, donc capteur d'humidité du sol, nous voilà encore avec le BME280 qui à fois est assez top pour ça. et il transmet ça sur The Thing Network, donc on a dû voir à un moment la passerelle. Alors The Thing Network c'est bien parce que ça permet d'utiliser n'importe quelle passerelle que des gens mettraient à disposition, mais c'est pas la méthode la plus simple pour gérer des capteurs <coughs> si vous n'avez pas de passerelle à proximité. Surtout qu'à le petit moment, il faut convertir le payload euh, qui est en hexadécimal en, en la valeur qu'on veut, qui n'est euh, qui pas évident si on n'a pas les, les infos de, pour le faire, euh, si on n'a pas les explications pour le faire. Donc j'ai pas regardé cette vidéo, donc euh, je ne sais pas exactement euh, de quoi il parle, surtout que je vois part 1, donc j'imagine qu'il y en aura d'autres parties. Mais euh, vu que c'est Grescott qui le fait, j'ai aucun doute que c'est de bonne qualité. Et pour finir, euh, une vidéo de Nostalgia Nerd sur le MIDI. Appliqué euh, vraiment à l'informatique. Parce que je pense il me semble qu'il ne parlait pas des masses de tout ce qui était. Enfin, il n'en parlait pas vraiment en détail euh, pour tout ce qui est création musicale. Donc en résumé, euh, le MIDI, c'est un protocole pour faire communiquer des instruments électroniques entre eux. Soit avec un ordinateur, soit entre eux. Et donc, euh, ce qui explique dans la vidéo, c'est que avant, on ne pouvait pas stocker des musiques euh, en format MP3 ou autre dans un ordinateur pour les musiques des jeux. Donc, ce qu'on devait faire, c'était avec la carte son, était un synthétiseur en soi. Et euh, le jeu envoyait les instructions au synthétiseur pour qu'il crée la musique. Et aujourd'hui, vu que mettre des musiques compressées, ça a la portée de n'importe quel ordinateur, ça n'a plus trop d'intérêt. Donc on, maintenant, on n'a pas de synthétiseur sur les cartes. Même si en soi, on en a un en version logicielle. Mais bon, à moins que vous utilisez Guitar Pro et une ancienne version. Il y a de fortes chances que c'est pas que vous connaissez pas vraiment, vous n'ayez pas vraiment d'usage pour le, le midi, <rire> enfin les synthétiseurs midi. Bah et donc voilà, c'est euh, c'est la fin. Je mettrai les liens dans la description. Bah à la prochaine.